Allez c'est parti Donc si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo pour créer un serveur Minecraft, je vous invite à la voir, c'est très important, c'est en gros la suite, la continuité de cette série, de cette vidéo. Et donc voilà, je vous avais présenté euh, genesis-mc.fr, Voilà et je vous ai expliqué que pour télécharger votre serveur tout près, vous alliez dans ressources, et vous téléchargez la version de votre serveur, il y a une mise à jour qui a été faite. Et donc voilà, on avait lancé le serveur, tout se passait bien, on se connectait en localhost, et ensuite on est allé ouvrir les ports sur la box pour permettre à d'autres gens de rejoindre. Je suis tout à fait d'accord avec certains que ouvrir ces ports, c'est pas franchement la bonne solution, surtout quand on n'y connaît rien et qu'on n'a pas trop envie d'avoir de problème. Donc aujourd'hui on va voir une technique pour mettre votre serveur en ligne, entre guillemets, sans ouvrir vos ports. Donc c'est la suite en gros. Donc... On avait créé notre serveur, je l'ai ici, je l'ai lancé, comme vous voyez. Donc mon serveur est lancé, donc tout se passe bien, il tourne, etc. On peut le rejoindre en localhost et on va voir comment le rejoindre sans ouvrir les ports de votre box. Allez, c'est parti. Donc une fois que vous avez téléchargé euh, le dossier serveur, que vous avez lancé votre serveur, que tout est bon, vous avez choisi la version de votre serveur, vous allez vous rendre dans la description. Vous aurez un lien qui vous redirige vers ngrok. Donc dans NJRock, qu'est-ce que vous allez faire Tout d'abord, vous allez vous inscrire pour pouvoir avoir accès à votre clé au token. Donc une fois que vous vous êtes inscrit, vous allez aller dans « Download » et vous allez cliquer sur « Download for Windows ». Donc une fois que vous avez téléchargé le logiciel, vous allez le lancer donc voilà le logiciel est lancé et vous voyez qu'on a euh, des slash vidéo slash minecraft donc c'est là où est le logiciel et on a un petit truc qui clignote et c'est là où on va rentrer certaines commandes donc la première commande ça va être l'autoken donc vous, vous retournez sur ngrok vous allez dans autre et ici vous aurez votre clé d'autoken donc moi je vous la cache et donc vous avez toute une commande ici donc vous la copiez depuis ngrok sans prendre le slash jusqu'à la fin des chiffres et des lettres. Vous retournez sur le logiciel et vous faites un CTRL V. Donc voilà, on a ngrok au token et la clé et on fait rentrer. Et du coup voilà, on va pouvoir maintenant faire une deuxième commande qui va être la commande pour ouvrir en gros votre serveur. Donc cette commande c'est ngrok, ensuite tcp, le port qu'on veut ouvrir, donc 25565, le port de notre serveur Minecraft. Et ensuite on va mettre région EU. On appuie sur Entrée et du coup voilà. On obtient ceci. Donc on a plusieurs informations. On voit que le statut c'est en ligne. Ici on a l'account. Donc on voit que c'est gratuit et le nom de compte, la version, la région donc Europe EU. Donc l'interface web ici et nous ce qui nous intéresse c'est le forwarding. Donc ça va être ceci. TCP 2.0. Vous allez tout copier jusqu'au dernier chiffre. Donc ça c'est le port. Et ça, vous allez le donner à vos amis pour qu'ils puissent se connecter à votre serveur. C'est tout bête, mais ça marche. Et c'est ça qui est incroyable. Aussi, je tiens à vous préciser qu'à chaque fois que vous fermez euh, ce petit logiciel-là, chaque fois que vous le fermez, vous êtes obligé de recommencer les étapes. Vous êtes obligé de l'avoir allumé pour que votre serveur soit en ligne. Et si vous l'éteignez, il faut recommencer et cette IP là, -rock TCP machin, elle va changer encore une fois. Donc faites bien attention, si vous voulez par exemple garder votre serveur assez longtemps ouvert sans avoir besoin à renvoyer l'adresse IP toutes les deux secondes aux gens, euh, laissez un ordinateur tourner avec ce logiciel dessus et par exemple vous hébergez votre serveur dessus. Donc maintenant on a ceci qui est ngrock et on a aussi notre serveur minecraft. Donc on a les deux maintenant. Donc je vais vous montrer comment rejoindre. Donc on récupère ceci et on va tout de suite sur minecraft. Normalement quand vous copiez l'adresse IP c'est comme ça. Il faut enlever hop, les deux slash slash LTCP et laisser à partir du zéro. Maintenant on fait Join Server. Et quand on clique vous allez voir comme par magie qu'on rejoint notre serveur minecraft. C'est bien le bon. Vous voyez comme là on a toujours le petit message ici. Donc voilà.